Oh, les batailles. Mais non, tu vas pas mourir. Ah oui, bah oui. Ah bah, ah va bah, bah, leur dire, cousin. <rire> Donc, euh, bah, ce, ce petit fou là, en fait, a créé un défi. Donc, on l'a mis dans la section des défis, dans la section où, enfin voilà, où on va proposer des, des séries de défis, des trucs un peu pas mal qui sortent un peu de l'ordinaire. Et pour le coup, son défi sort de l'ordinaire, car c'est le un des premiers en fait qui s'est dit, bah tiens. Euh, tout le monde fait des défis euh, où on les défonce avec des armes, avec des atouts, avec, euh, avec nos bits, avec des tomocs, avec ce qu'on veut. Au moment, on va pas les tuer, on va les packer. Et donc en gros, il packent... Oh là non, là demi-tour, demi-tour, mais Mais, mais ouais. ça, il faille <rire> demi-tour. Hein. Et donc pour l'instant, on est 3-4 à s'occuper. Il y a Sora, il y a Just Sora, il y a Super Pancake, moi et puis euh, Mister Fear of Derby qui va euh, peut-être rejoindre les rangs s'il s'occupe euh, de deux, trois vidéos. Pour l'instant. Oh oh oh mais eh, vas-y sa mère la pute. Je vais me faire défoncer. Allez Pff, tu veux... Non tu blagues. Oh oh non, oh non Non non non, non Mais t'as fait <rire> la C'est quoi cette blague Ouais t'en as là derrière toi. Ah oh, j'ai oh, Non Piste de pute <rire> Oh le nobly <Lumi. rire> Attends je suis mort. Bah bah oui. Mais... <rire> non mais. Oh là là. Passe passe Bon bah voilà. Eh merde Eh merde Ça va Ouais c'est bon. Ça bordel Je suis passé. Oh là là Ouh Baby, baby Ils sont tous Ah c'est plus d'oreilles avec Avec tes larmes, avec ceci, avec cela Mais lui en fait à la fenêtre lui en fait il s'est Oh t'es un fou t'es un fou t'es un suicidaire T'es un gros malade Allez ça passe et moi je me suis fait dodger. Putain j'avais le temps de, de me ré... de, de, de de me régénérer fils de pute et de passer et ça va dans la porte là bas Ouais Bah bah là c'est pour alors J'ai <rire> niqué la partie Non tu peux Non j'ai niqué là vraiment la partie là Ouais ah, tu peux non je pire. déconne. <rire> oh non mais oh le non. putain de non mais. <rire> je putain comme ça. <rire> ah, putain. <rire> et ouf, ce défi. Montage, on va regarder. Oui on est manche 3 et on va devoir faire le défi. Donc salut à tous et bienvenue euh, dans le défi qu'on va faire euh, en duo avec Z supra blablabla bla bla, bla, bla, bla bla Putain je suis. Dé... J'en ai marre. Donc on a fait. Euh, on va faire un défi. Donc c'est celui qu'il a proposé sur la 2PZ que je lui upload. Donc c'est un bon défi pour le coup et je vous. Je vous garantis qu'il est en train de me faire péter les plombs Donc ça consiste tout simplement à paquer les zombies de la manche 3, 4 et 5 Ne pas les tuer mais simplement les paquer Allez je vais mourir non. attends moi j'ai du monde Ouais je sais En plus ils viennent vers toi ces fils de pute ça c'est pas le problème Attends je suis obligé dans le petit couloir Je suis dans le petit couloir, bonjour. Alors reste là si tu peux. Ouais c'est bon. <rire> Allez, je passe, pas. Je peux pas. Oui, c'est un grand malade. Qui oh, Toi. <rire> toi Arrête, Arrête de faire l'arbre, mon vieux. Mais non, t'inquiète, c'est bon. Non mais... Reste dans ton carré, là, de mort là. <rire> Bah c'est bon moi bah je les tue. Non, oh oui Oh non non non mais. Viens pas là espèce de malade Et <rire> hey, on meurt là, je t'insulte C'est bon ça va, ah va. c'est bon voilà. Ils sont donc le défi c'est donc paquer tous les zombies euh, Voilà de la manche 3, 4 et 5. Et une fois que c'est paqué, on a le droit de les tuer. Donc on n'a pas encore réussi à départ On n'a pas encore réussi à atteindre la 5. Donc euh, <rire> peut-être que si on atteint la 5. Euh, pas C'est bon, on a que la manche là normalement. <coughs> on a encore une manche à passer pour pouvoir y arriver. Bah, C'est oh, bon, ça le fait. fait. On va y arriver. Évite de faire ça s'il te plaît. Ça en fait mal aux oreilles. Bah oui, bah oui, bah oui. Ah, je te jure, ça fait mal. Mais qui es-tu, Mr. Zupra, veux-tu te présenter euh. Euh. Oui. <rire> Pour la sixième fois. Ah ouais, voilà. J'ai 14 ans. J'ai une chaîne YouTube de. Je mets que des défis de zombies. Plus euh, BO2. Mais je mets plus de BO1 maintenant. J'ai que 14 ans et bah c'est tout. Voilà. Mais donc c'est un joueur qui fait des défis, des trucs comme ça. c'est une... bonne idée. Bon, enfin, il y a pas. C'était. Euh... Je suis mort. Ok. Oh pas <rire> je suis mort non oh oh attends je vais dans le truc avant les, tu les fauves. Ouais, mais non. quoi c'est nul ce que t'as fait là tu les as coupés merde bon moi j'ai tué bah non on a pas paqué ah. tout le monde Ouh bah presque tout le monde ouais bah non oh merde oh merde oh merde Non, mais il y en a qu'un qui bloque là. Oh, il repasse <rire> les cousins. <rire> Je te fais de ces trucs là. T'es où Eh, c'est un démon le mec. Défonce-les, défonce-les. Ah bah si reste fait... là là maintenant. Oui, oui, vas Lance bon, des fais n'importe quoi. <rire> oh merde. <rire> non, c'est bon. <rire> voilà. Rien s'il te plaît. Oui. <rire> bon, on a réussi à atteindre la 5. Donc, ça sera celui-là qui va te présenter. On va pouvoir donc bientôt aller au bord de mer c'est la fête non Dis-leur t'es content ou pas J'ai mon voisin qui casse les couilles à côté qui est pas très très content Il est pas très très content là, parce qu'en fait on a... on a... On peut pas aller au bord de mer à cause de ça, donc c'est un... Ah ouais merde j'ai tué un zombie, oh Un bonhomme ah. un zombie, désolé J'ai tué un zombie J'ai tué un zombie, c'est vrai faut pas tuer le zombie Heureusement tu as rappelé les règles, tu rappelles à l'ordre, c'est très très bien ça C'est très très bien, tu fais... Vas-y on fait la 6 tu fais des progrès, Mathieu. Ouais, vas-y, ma gueule, on se fait la 6. <rire> non, mais arrête là, on fait 10, vas-y. De toute façon, on peut faire 10. <rire> Donc, si vous voulez aller voir euh, la chaîne du poteau sur ses petits défis, tout ça, allez-y, ça peut l'encourager, ça peut être pas mal. Et même si vous voulez jouer avec, c'est un bon joueur, il est sympa pour le coup. Oh, Ensuite... mort. Non. Oh oh <rire> <rire> Oh la la! Eh mec, on dirait la masto, c'est. Non, même pas. <rire> ah voilà. Il faut que tu restes là, mec. Oh non! Oh, pff, va dans le couloir. Ouais, ouais bah ouais, c'est ce que j'ai fait. Même hein. ah, si je meurs, tu les défends c'est pas grave. Hein. Oui, Pire, oui. on est que le défi. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. oui. <rire> non, mais c'est bon, je meurs. Peut-être pas. Bon, là, voilà. <rire> Bah c'est bon, il ne reste qu'un. Ah, bah voilà, 6. Il y en a d'autres. Ouais, on doit les paquer. Il y en a combien <rire> C'est la deux. fin. Euh, Un, deux. Voilà. Ouais. On passe à la 6. Voilà, ça c'est bien. Je pensais qu'on n'allait pas y arriver. Normalement il y a une petite vidéo IRL bientôt qui va arriver sur ma chaîne qui devrait être plutôt pas mal Ça devrait faire rigoler certaines personnes Après faut voir Ça se trouve ça sera mal monté, peut-être bien monté, je sais pas, on va voir On vais travailler sur le projet mais c'est avec mon voisin que ça, on se tape des barres et... C'est vrai que des fois il y a des scènes où on se dit putain si on les filme Il on... y en a ils rigoleraient C'est clair On va pas se filmer en mode caméra cachée mais on va faire des petites scènes marrantes On va essayer de faire des trucs marrants. Toi tu restes là-dedans toi Non je vais aller à l'autre ouais c'est mieux. Ils sont des fils de pute. Putain, en fait ouais, si je meurs t'es vraiment dans la merde. Que mmh, s'ils sont là, ouais. Ouais. Chut, chut, chut, chut, chut, oui, on oui, fait oui, 7. Oui, oui, oui, oui, oui. Bien, On fait 7. Bah vas-y, on va faire toutes les manches, on va faire toutes les manches, on va devoir les paquer comme ça là. Mais là on tant fait on 10. On y arrive, on y arrive. peut ouais, tant que je suis mort là tout de suite. Ouais, bah je pouvais en faire. Tu peux passer normalement. Ouais, bon. Ouais bah oui. Couloir couloir cou Oh Pendant ouais. ah là là, là. C'était pas mal. Ouais. Oh si ouais. Tu vas dans le couloir Oula. Oh on va ouais. que tu refasses un demi-tour après. Voilà, demi tour Ah non. Flactique voilà, tire oh Retourne. Ouais, ouais. ouais mais là c'est... C'est mort ma... oh, oh, oh, ah <rire> oh non <rire> Putain Nul ah, non, bon, en tout cas... non, en tout cas, c'est bon, on a fait un bon défi, mec, on a bien rigolé sur plusieurs parties, c'était plutôt sympa, on a dépassé la 5, on a fait 3, 4, 5, comme dans le programme, donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé, merci à toi d'avoir participé, c'est cool, donc je suis venu vers ouais. toi, donc je vous rappelle, c'est moi qui est venu vers lui, là, cette fois-ci, c'est un bon joueur, il a innové sur son défi, si vous voulez euh... voilà, <rire> faire plus, balancez votre vidéo dans les commentaires, et puis on viendra, on passera un petit, mes, un petit coucou, un petit message, un petit commentaire, un petit like, un petit truc. Donc Voilà, merci à tous, c'était Foris. Ciao, ciao les mecs